Hello! Salut à tous, salut à tous mes amis, ceux qui me soutiennent et aussi ceux qui en ont rien à branler. Bon, alors je vous fais une vidéo toute simple, toute pourrie, euh, juste pour vous délivrer ce message de la plus haute importance. Coucou! Non, voilà, en fait j'étais enfermé tous les verres au chaud parce que bon voilà, il y a rien qui n'allait, c'était tout pourri. Voilà, comme vous pouvez le voir dans mes dernières vidéos en live. Alors ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, et eh ben c'est pas grave en fait, on s'en fout, hein. Bon. Alors oui, j'ai mis le t-shirt à l'envers, parce que le logo, il est plus gros dans le dos. On voit bien, comme ça. Voilà, comme ça, la vidéo, ça passe mieux. En HD. Voilà, j'ai passé un hiver dégueulasse, tout pourri, et rien qui marche, mal au dos et tout ça. Je me suis bouffé une erreur administrative qui m'a coûté de la régler tout seul de ma poche. Mais j'ai quand même reçu un message du Gouv qui me dit, euh, nous sommes désolés pour cette erreur. Bon bref, un hiver de merde, en plus euh, du mal de dos et des cervicales. Et j'ai chopé le virus, mais ça s'est passé en quelques jours, c'était une petite grippe. J'étais au chaud à la maison, ça passe, toi. ça va très bien, Je bien super, je me sens mieux, je pète le feu. Et euh, les douleurs au dos qui sont dues à la dernière sortie-circuit où j'étais passager. Je m'en suis pris plein la gueule sur le circuit des écuis avec leur nouveau bitume qui accroche euh, sa race. <rire> mais en même temps que toute cette merde là où j'étais au plus bas, je reçois un super message, un appel, qui m'annonce un truc de ouf. Un truc de débile et euh, je m'y attendais pas du tout une opportunité en fait euh, dans le monde automobile <rire> mais je pouvais rien faire parce que j'étais au plus bas alors j'ai rien dit et euh, j'ai rien dit j'ai dit oui oui oui et si ça se fait alors là je suis en train de me débattre et de tout faire pour sortir à la tête de l'eau si ça se fait le mois prochain je vous fais une petite vidéo pour en parler et si ça se fait je ferai une grosse vidéo pour le montrer <rire> Ça, ça va être sympa. Voilà en gros, ben écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous aime, et euh, voilà, à part toi euh, dans le fond là, tu vas te raser parce que tu dois piquer là. Bon allez, ciao Ah putain les écrans de fin. C'est 20 secondes c'est ça